Et vous imaginez une, bonne, une bande de trans en talons aiguilles en train d'essayer de, de, de, de semer le trouble ou de, ou de, ou de menacer à, à l'impunité physique du, du conférencier ou de la conférencière J'ai du mal à y croire, mais enfin bon, admettons. Sylvia Lagazinski est-elle la nouvelle Esther Villard Elle l'a été récemment et c'est un, un scandale, je vais l'expliquer pourquoi. Elle a été récemment évincée d'une conférence à laquelle elle avait été, été conviée. Avant cela, deux petites choses. Euh, la première, c'est que ce sont les derniers jours pour profiter de l'offre VIP du mois de enfin du cadeau afférent à l'offre VIP du mois d'octobre. Cadeau qui vous a particulièrement plu ce mois-ci puisqu'il s'agit d'un calendrier de l'avant un peu, un peu spécial avec un certain nombre de défis à relever. Je vous invite à le découvrir en, en, encore une fois en cliquant sur le lien correspondant ci-dessous et en parlant de lien, euh, cette vidéo va, va être pour être courte, je vais devoir faire en sorte qu'elle soit particulièrement riche en renvois. Voilà. Quand je ferai référence à des contenus déjà préexistants sur la chaîne, j'irai vite et je vous y référerai. Alors, il y a deux façons de se faire désinviter en réalité d'un événement, événement auquel on vous a convié et auquel vous avez donné votre accord même, même formel. Il y a la manière patriarcale et la manière matriarcale. Alors, euh, la patriarcale, ça ressemble un peu à, à ça. Je vais vous faire écouter un exemple. Eh, hey, le Coran, reste tranquille. Tu fais des menaces à qui, sale pute Eh, hey, si tu veux pas te prendre tes gifles à la rentrée, reste à ta place, le Coran. Tu vas faire le voyage à qui, ta grand-mère Eh, hey, exclusion, pas exclusion. Je vais débarquer Kagula, ta carte, je vais te voler ta fille. Eden, sous tes yeux, fils de pute. Voilà. Ça, c'est la patriarcale. La matriarcale, en revanche, c'est d'une façon, évidemment, beaucoup plus veule, beaucoup plus indirecte. Euh, beaucoup plus sournoises, mais finalement qui présentent le même degré d'efficacité à la fin, c'est-à-dire que des, des groupuscules organisés en association ou comme vous le savez désormais en collectif, euh, s'engagent, euh, se font connaître auprès du recteur de l'université ou auprès du, euh, on va dire de, de, du, du préfet ou des forces de l'ordre, en s'engageant à troubler l'ordre public si jamais votre présence était confirmée. Et là, le bug de la, de la démocratie, c'est qu'en réalité, au lieu de sanctionner et de mettre immédiatement en garde à vue des gens qui, qui, qui, qui, qui vous disent à l'avance, c'est-à-dire qui exposent leur projet de trouble à l'ordre public, en réalité, c'est le, con, le, le, le, le, le, le conférencier ou la conférencière qui est tout bonnement désinvité. Ça m'est arrivé, je le sais bien, je l'ai vécu l'année dernière, ça m'est arrivé à Paris-Dauphine, où j'étais euh, invité par euh, le bureau des élèves à intervenir dans le cadre d'un congrès ou une série de conférences sur le futur de, des rencontres et de l'amour à l'ère numérique, et eh bien, euh, des groupuscules dont, à peu près les mêmes que ceux dont je vais lister là dans quelques instants, les noms, et eh bien, ont fait pression sur le recteur de, de, de l'université euh, avec, encore une fois, toujours les mêmes, le même mode opératoire et, et, et il a cédé. Et la, la, la pire fourberie, le plus, la, le, le plus, le plus vicieux de, de l'affaire, c'est qu'en réalité... Quand vous êtes des invités, comme l'université ne veut pas perdre la face en, en avouant qu'elle ne sait pas résister à la pression de 10 petits nervis de 40 kg, eh elle ment ouvertement en disant qu'en fait vous n'aviez jamais vraiment été invité, que ça, ça n'était qu'une idée lancée en l'air, et que finalement, euh, ne, que personne ne s'inquiète, euh, le, le couvre-feu va bien... Le dissident n'a jamais vraiment été invité, il n'a pas eu d'invite. En fait, vous avez, vous avez les échanges de mails, vous avez même les, les flyers, vous avez, vous avez des preuves écrites montrant que vous avez été invité, mais à la fin, il, on fait toujours en sorte que, que, qu ne soit, que ce soit le contraire qui semble, qui semble vrai. Alors, Sylvia Nagasinski, disais-je, philosophe, de près ou de loin, en tout cas universitaire, très sérieuse, euh, opposante à la PMA et à la GPA. Euh, c'est le 24 octobre hein, que ça s'est passé, que sa censure a été confirmée. C'est une proche de Derrida et euh, le, le petit... C'est pas moi qui le note ça, c'est Natacha Polony, dans un, dans, un, dans, un point, dans un édito assez brillant sur cette affaire. Euh, vous voyez, j'encense deux femmes aujourd'hui, pour ceux qui me trouvent misogyne, Polonie et Agasinski, ou plutôt dans l'ordre Agasinski et, et Polonie, euh, dans un édito assez brillant qu'elle a consacré à cette affaire, où elle notait en forme de, de paradoxe ou de pied de nez à l'histoire que c'est l'université dite de Montaigne qui a censuré une universitaire et or montaigne c'est le théoricien de l'altérité puisque c'est le théoricien des barbares et que les barbares dans leur conception du 16e siècle du cinquecento les barbares c'était le, le camp d'en face hein, dans une société culturellement ethnocentrée comme les romains ou les grecs tout ce qui tout ce qui dépassait les confins de l'empire hein, les germains les les, les, les bretons, etc., c'était le, le camp d'en face, c'était la barbarie. On sait désormais depuis, depuis Baricot que la définition s'est sophistiquée et, et complexifiée et qu'elle était encore beaucoup plus, beaucoup plus intéressante. Nous y reviendrons plus, plus tard, vous comprendrez pourquoi j'en ai besoin. J'en ai besoin pour conclure en réalité. J'ai besoin de vous rappeler rapidement comment fonctionnent les barbares pour en fait montrer que la conclusion de l'édito de Polonie est insuffisante au sens où l'édito de Polonie n'accuse que la globalisation qui est, un mot, qui est en fait un mot-valise, un peu fourre-tout, et le, le minoritarisme, qui n'est pas un concept à elle, qui est un concept américain, tire, euh, qui vient de Californie, comme, comme tous ces mouvements sociétaux, et qui euh, traduit chez nous. La meilleure traduction en a été faite par Cohn-Bendit. Hein, vous savez, dans sa fameuse intervention où il dit que la, la démocratie, c'est quand, quand les minorités imposent leur point de vue à la majorité. C'est ça la... La, le, mino, le, minocra, le, oui, le minoritarisme, pardon, à ne pas confondre avec la médiocratie, ma langue a fourché, eh bien, je trouve que c'est une conclusion insuffisante et qu'en réalité, ce type de censure qui est amené à augmenter de façon exponentielle n'est pas seulement le fruit de la globalisation et du minoritarisme, c'est le fruit de la percussion entre la crise du minoritarisme et la crise des barbares. J'y reviendrai. Alors, ces collectifs... C'est collectif pour la liberté de tous, mais surtout pour la leur. Il s'appelle le riposte trans. Donc là déjà, je ne sais pas si vous avez l'image qui vous vient en tête, hein, c'est-à-dire euh, <rire> des, des trans en train de défier un service d'ordre un petit peu sérieux de, dans une université. Je ne sais pas si vous mettez un service d'ordre de 10, 12, 15 personnes à l'entrée d'une conférence et vous imaginez une, bonne, une bande de trans en talons aiguilles en train d'essayer de, de, de, de semer le trouble ou de... Ou de ou de menacer à l'impunité physique du, du conférencier ou de la conférencière. J'ai du mal à y croire, mais enfin bon, admettons. L'association des jeunes et, et des jeunes et étudiants e s. Hein, alors toujours le marqueur qui va bien. On devine qu'on va s'en faire. Il y, a, il y a des marqueurs comme ça, si vous voulez. Il y a collectif, il y a l'écriture inclusive. Vous savez déjà que c'est un combat. C'est euh... que c'est déjà un, un, un combat truqué. LGBT de Bordeaux, solidaire étudiant E-S, collectif étudiant E-S anti anti-patriarcat euh, et, et d'autres. Hein, je pense qu'on a compris le, le, le grand, le plus grand dénominateur commun, le fil rouge qui les qui les unit. Et en fait, ce qui les unit, c'est que bon, au-delà de leur nom à la con et de leur écriture inclusive de merde, ce qui les unit, c'est qu'ils profitent d'une sorte de mansuétude infinie des pouvoirs publics dans certains milieux de gauche de gauche élargie, on va dire, au nom de cette lutte pour le bien et la non-discrimination, non-discrimination qui est désormais l'horizon indépassable de toute, politique, de toute politique contemporaine. Alors je vous propose, encore une fois, pour, pour éviter l'écueil de l'analyse composée de textes qui s'y prêtent, prêtent mal, je vous propose d'articuler l'intervention... Je, je deviens pompeux là, dès que je pense université, euh, d'articuler cette petite vidéo en, en trois points. Premièrement, les cinq citations qui, selon moi, quatre plus une bonus, qui, selon moi, ont valu à, à, à Sylviane Nagazanski de sortir de ce qu'on appelle le polygone de sustentation du système. Le polygone de sustentation, c'est là, quand vous regardez votre corps de dessus, donc vous imaginez un, une tête ronde, et puis, euh, le, le, le... enfin, une tête ronde, pas forcément ronde, d'ailleurs, euh, vous imaginez le, le, la, la surface vue de dessus, la surface que peut parcourir votre, votre centre de gravité sans que vous tombiez. Voilà, quand, vous, quand votre centre de gravité, quand votre nombril, grosso modo, sort de cette zone, ben vous allez vous, vous, vous casser la gueule par les lois naturelles de, de la gravité de Newton. Eh bien, en réalité, son polygone de sustentation, elle en est sortie par des. Selon moi, hein, c'est mon analyse, par un certain nombre de phrases que je vous propose de résumer dans ces cinq euh, citations les plus, les plus marquantes. Ensuite, je vous résumerai donc son, son travail et nous terminerons par sa, sa position critique sur la PMA-GPA qui, non seulement, évidemment, est conforme à la mienne mais à, tout ceux, de, à ceux de tout, de, tout, tout esprit sain et qui pense un peu mais qui, en plus, s'appuie sur des données chiffrées que je n'avais pas et qui sont très intéressantes et, qui, et dont les ordres de grandeur me paraissent particulièrement euh, sinon exact, du moins particulièrement euh, sensés. Alors, les cinq citations de... La philosophe, anciennement dite de gauche, mais manifestement maintenant euh, passée euh, à son corps défendant à l'extrême droite, par ordre croissant. Vous allez voir qu'elle a enfreint. En fait, le polygone est un triangle. C'est un triangle qui dessine comme ça euh, un, une forme entre, entre, entre trois chapelles que sont le progressisme, le LGBTisme et le, et le féminisme, le progressisme incluant le, le fait d'être pro-migrant. Ces cinq citations sont selon moi en un. Euh, donc tout est, tout est extrait d'une interview apparemment donnée au Figaro le 10 janvier 2017, sauf la dernière qui est extraite d'un entretien très, enfin très ancien, qui a une quinzaine d'années et qu'elle avait accordé à Carl Zéro. Donc par ordre de transgression et de disruptivité, comme on dirait désormais sur LinkedIn, un Tout le monde se réclame aveuglément du progressisme alors que bien des progrès techniques peuvent s'assortir d'alignations sociales redoutables. Donc là on voit déjà qu'elle s'antagonise le clan du... le camp, ou le clan c'est pareil si vous voulez, puisque c'est un camp qui a une logique tribale, donc c'est également un clan du progressisme, hein. En, en, en ne l'approuvant pas unilatéralement et de façon, de façon, de façon univoque. Citation numéro 2, je crois qu'il y a dans l'indifférence des sexes une source de différents de conflits qui tournent autour de la sexualité, du désir, de la parentalité, de la procréation qui ne pourrait pas avoir de fin. Qui, qui, qui pourrait, oui c'est ça, ne pas, ne pas avoir de fin. Donc là on voit qu'elle enfreint le deuxième postulat du progrès qui est que les gens ont le droit à l'indifférenciation sexuée, indifférenciation qui a pour but, en fait, vous le savez, en réalité, de, euh, de, de, de, de fabriquer des, des, des, des consommateurs idéaux, c'est-à-dire des espèces de gens dépourvus, de, de, de, de, de des gens à culture fluide, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles, en fait, de mieux suivre les modes et les courants de, de consommation, car ils sont dépourvus de la structure leur permettant de développer le, le, le chromosome de résistance à, à l'injonction de consommation. Les anticorps au consumérisme. Voilà, tu ne développes les anticorps au consumérisme que quand tu es culturellement euh, sédentaire et que tu as le temps. Quand, quand une grande partie de toi est occupée à résoudre ta névrose personnelle, névrose du, qui vient du fait que tu ne sais pas si tu es une femme, un homme, les deux, la moitié, qui est ton père, alors qui est ta mère, tu le sais, enfin encore que qui est ta mère, tu le sais aujourd'hui, après on ne sait pas, mais quand, es, quand tu es occupé à résoudre les équations à deux ou trois ou quatre inconnues de ta sexuation, de, ta, de, de ton sexe, c'est-à-dire de ton genre, de ta sexuation, c'est-à-dire de ton genre, plus de ta sexualité, et en plus de ta filiation, c'est-à-dire de ta parentalité, eh bien en réalité, tu finis par être si névrosé et si paumé, que tu, tu n'as plus le, le, le, le temps, tu n'as plus l'énergie, tu, la, la, tu ne mettras pas l'investissement de te construire cette forme d'anticorps au système et tu deviendras en fait une espèce d'ultra consommateur complètement paumé qui achètera des fringues ou autre chose pour se construire une identité qui normalement serait évidente. Tu, tu n'as pas besoin de démontrer que tu es une, un, un homme ou une femme par, par, euh, par un achat compulsif de fringues, normalement ça se fait tout seul. Donc là on voit qu'elle a enfreint, je rappelle premièrement le, la bande du progressisme. Deuxièmement, la bande de l'indifférenciation des sexes. Troisièmement, elle va enfreindre la bande de la réaction. Euh, que la maternité naturelle, nous a dit Sylviane Agazinski soit certaine et le père géniteur incertain a conduit à construire la paternité sur le lien conjugal stable entre une femme et un homme. Donc évidemment, en n'envisageant en, en pas les couples homo ou les tri ou les troupes ou les je ne sais quoi et eh bien elle a enfreint encore une fois, le, le, le, elle est sortie du polygone elle a, elle a mis le, le pied hors de la bande du... du, du, du alors c'est pas lgbtisme, c'est progrès quatrièmement Là, elle s'est mise sur, un, sur, un, sur, un, sur une ligne, sur une zone de flou encore plus dangereuse, en soutenant, euh, c'est qui qui avait soutenu ça C'était Catherine Deneuve sur le, le phénomène MeToo, c'est-à-dire pour une liberté euh, rablaisienne et latine de complimenter les femmes et de leur faire un petit peu de rentre dedans, fût-ce un peu lourd parfois, je la cite. Euh, je, attendez, moi je ne prétendais pas, là, je dis ça pour les journalistes, hein, non, je connais l'objectivité, moi je ne défends pas euh, ni la drague lourde, ni le harcèlement, ni rien du tout, on m'a déjà assez reproché le, le contraire. Mais bon, en tout cas, c'est sa position, je la lis. En matière de mœurs, la France reste heureusement attachée à la liberté et peu encline au puritanisme. Il serait-elle vraiment triste de pourchasser la séduction au prétexte de, de lutter contre le harcèlement donc là, on voit qu'elle s'est antagonisée, qu'elle s'est mise à dos, évidemment, tous les parangons euh, de, de l'élargissement des, des, des, des, des, des trottoirs. Et bonus track, cinquième citation, à part... enfin, je résume en fait, hein. oui, c'est plus complexe, et non, c'est pas exactement les parangons de l'élargissement la... de de des trottoirs, mais là, si je développe, on, on fait des vidéos de 50 minutes sur un sujet qui ne le mérite pas, et bon, ensuite, il y a des problèmes de référencement de la chaîne, donc... Vous avez compris le, la direction dans laquelle je pointe et faites un peu le, le, le parcours, le trajet. Euh, bonus track, à partir du moment où, dit-elle, on incarnera une. Euh, euh, donc, ça, elle l'a dit à Carl Zero en 2002, apparemment, à partir du moment où on incarne une idée par une femme, autant qu'elle est des saints et de beaux seins. Donc, là, évidemment, on voit que. Enfin, selon moi. Euh, J'ai tenté de reconstituer la hiérarchie de transgressivité et de provocation de ces, de ces petites phrases. Et ben Là, on n'est quand même pas loin d'un Zemmour. Hein. -à -dire que, imaginez que Zemmour, en 2019, sur le plateau de CNews, dise euh, écoutez, euh, Corinne, euh, « Écoutez, Corinne, quitte à sortir quelque chose d'intelligent, ben, euh, ça passe bien si vous avez des beaux seins. » Zemmour est débarqué, quel que soient ses soutiens et sa carte de membre du système, il est débarqué le lendemain matin. Et eh bien là, euh, je pense qu'effectivement, même si cette citation est patinée par 15 ans de, de, de, de progressisme et de, elle est à distance de nous d'une quinzaine d'années, voire près d'une vingtaine d'années, et eh bien en réalité, je pense que ça lui vaut, même à, avec le, le recul, ça lui vaut à distance les ennuis dont elle est aujourd'hui la victime. Alors ça, je vous l'ai dit, par les collectifs, profitant, blablabla... Euh, bla bla bla bla. Alors, par rapport à son, à son travail, j'ai préparé cette vidéo ce week-end euh, rapidement, entre deux tâches. J'ai donc évidemment pas eu le temps dans le week-end de lire un de ses ouvrages euh, en entier. J'ai néanmoins lu un extrait d'une longueur de, 15, de 16 pages de « Femmes entre sexe et genre » aux éditions du Seuil Collection Librairie du XXIe siècle où elle ambitionne, de montrer, elle ambitionne et réussit à montrer que le sexe ne détermine pas la sexualité, c'est-à-dire que le genre octroyé par la nature ne vous conditionne pas à aimer qui les hommes, qui les femmes, ce qui, ce qui, ce qui est une évidence, ce qui est vrai de facto, mais que la sexualité, c'est-à-dire que vous aimiez les hommes ou les femmes, ne vous abolit pas complètement de votre genre physique ça peut paraître un peu comme ça, un jeu sémantique, ça peut paraître une phrase un peu valise. Euh, en réalité, ça ne l'est pas. C'est important de comprendre que son travail, j'en mettrai les liens ci-dessous pour quiconque souhaite le lire, euh, à défaut de susciter mon admiration, en tout cas, est vraiment un travail. C'est comme les corrections de votre prof de français ou de philo au lycée. Euh, vous les reliriez à l'âge adulte, vous ne seriez pas soufflé. Mais par contre, c'est assez indiscutablement, euh, universitairement correct. Euh, les, les parties s'enchaînent bien, les, le, le, les, les sources sont là. Les... C'est sérieux, voilà. C'est un développement qui est, qui est sérieux et à défaut d'être inattaquable, en tout cas, qui est, qui est discutable. Mais dans le cadre... Encore une fois, du logos, de la controverse argumentée, du discussion latin. Voilà, pas dans le cadre de, de, de la censure. Euh, donc, euh, par, par, parmi les paradoxes intéressants qu'elle soulève, il y en a un qui est parfaitement évident, mais qui, encore faut-il le formuler, donc le mettre en mots, c'est que euh, on, on peut, enfin, si on valide le transsexualisme, on ne peut pas valider, c'est-à-dire l'idée que il soit autorisé et possible à quelqu'un, finalement, d'aller et venir au, au cours de sa vie d'une sexualité à l'autre, d'un genre à l'autre, eh bien, en réalité, on ne peut pas valider également la théorie de l'égalité des genres. Puisque si les deux sont parfaitement remplaçables, substituables et, et indifférenciés, pourquoi les gens mettraient au paie, se mettraient-ils en quête d'acquérir les pratiques culturelles de l'autre genre au péril de leur, de leur vie. C'est un paradoxe qui est, qui est parfaitement bien louché, bien senti et bien formulé par Sylviane. Enfin bien formulé à l'écrit encore une fois ça passe bien mais par contre c'est un, un, une syntaxe universitaire qui à l'oral est un peu pesante et qui devient peu claire quand on la, quand on la lit, euh, à haute voix en tout cas. Euh, le, en niant, nous dit-elle, les fondements biologiques de la, de la distinction des sexes on compromet toute possibilité de comprendre la construction des formes historiques de la servitude spécifique des femmes. C'est encore une fois pendant le mille, Sylviane. Oui, euh, la, la servitude, c'est en réalité, comme le dit euh, dans un autre genre, pas universitaire du tout celui-ci, comme le dit chèque Frédéric de Delavier, la servitude des femmes, ça a été avant tout euh, mise en place et ça a trouvé son expansion et sa raison d'être dans des cultures à, à, à agriculture arriérée, je le répète, des cultures à agriculture arriérée, à terres arables peu fertiles et à ressources très limitées en énergie. Quand tu as ces, ces, ces trois critères, euh, quand tu as validé ces trois critères-là, tu comprends qu'en fait, toute nouvelle bouche à nourrir est un drame économique pour le clan, et que pour ce, la meilleure façon de se prévenir d'avoir comme ça des naissances, euh, j'allais dire euh, impromptues, eh c'est de circonvenir et d'asservir le corps des femmes pour en faire quelque chose de moins propice au plaisir ou au regard lubrique des, des hommes. Voilà. Donc euh, mettez tout ce que vous voulez là-dedans, le voile, euh, l'excision, tout ce que vous voulez. Euh, donc, encore une fois, rien n'est monodéterminé, mais euh, si on enlève une partie, si on enlève tout le socle sociologique euh, à, à, aux explications, de, de, de, de, de, de, de, à la dialectique liberté des femmes versus asservissement, et qu'on le résout, et qu'on le réduit à une explication psychologique de choix individuels de genre, eh bien, on, on ne comprend rien. Là aussi, Sylviane, tu as, tu as parfaitement, bon, parfaitement raison. bien, un certain nombre de, de développements et de sous-développements qu'elle qu résume par un titre qui vous rappellera celui d'un autre ouvrage, après « L'homme sans qualité » de Robert Musil, « Le corps sans qualité euh, », c'est-à-dire que si on... Euh, « À faire des corps humains, non pas le résultat d'une évolution naturelle et historique, mais les effets de la seule culture. Les corps vivants sont donc les grands absents de cette approche. Ne restent que des corps sans qualité, réduits à une matérialité physique, non seulement dénaturalisée, mais dénaturée, dévitalisée et sexuellement neutralisée. Tout au plus, ces corps offrent-ils un façonnement, au façonnement culturel, technologique ou disque voilà. Vous voyez, en fait, dès que je la lis... À l'oral, on ne comprend plus rien. Et ça, c'est la particularité du style universitaire. Et c'est la raison pour laquelle les universitaires les plus... Euh, les plus... Euh, product les plus prolixes, les plus productifs au niveau des publications sont en réalité les plus faibles à l'oral en débat ou en interview. C'est parce que ce sont deux syntaxes qui, qui, qui, qui n'ont rien à voir. Euh, bon, en gros, elle nous fait une, une conclusion euh, néo-michéenne, où euh, le... En réalité, c'est comme, comme d'habitude, c'est toujours pour opposer le moins de coefficient de friction possible, le moins de résistance possible à l'extension de la, de la raison du domaine marchand et du commerce euh, qu'il qu est de bon ton de fabriquer des, des consommateurs aux, euh, aux corps indifférenciés. Voilà, c'est un résumé un peu excessif, mais euh, bon, j'arrive pas à mieux faire, donc de toute façon, ça sera comme ça. Ça, c'est pour son job. Alors, sa critique de la PMA GPA... S'appuie sur une distinction parfaitement pertinente entre la culture latine et la, la culture protestante, culture latine notamment française, où le, le don de tout, de tout organe du corps ou de tout fluide ou semence du corps, sperme inclus, euh, est régi en fait par le. le des princes, est très encadré euh, juridiquement. Et notamment régi par un principe de gratuité, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme le dit-elle par exemple au Danemark, aux États-Unis évidemment, toujours culture culture protestante. Et euh, le principe du don, dit-elle, dit ne survivra pas à la raréfaction des donneurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est déjà en manque de donneurs de semences masculines, alors qu'en réalité, et c'est là que son ordre de grandeur, alors j'ai pas j'ai pas eu le temps et euh, j'avoue le courage d'aller le d'aller le contre-vérifier par d'autres sources concordantes je lui accorde par principe euh, ma, mon, mon crédit et ma confiance. Euh, si, vous voulez, si vous avez le temps d'aller vérifier, allez-y. Donc le, la, les donneurs sont en sont sous on pas assez de donneurs, on est en manque de donneurs, en carence de donneurs, alors qu'en réalité, 95% des demandes de PMA actuelles... La PMA actuelle, c'est quoi La PMA actuelle, c'est la, la procréation accélérée ou dite médicalement assistée pour les couples qui, au bout de 12 mois... De, de, de, de rapports euh, réguliers et non protégés n'ont pas, pas réussi à, à procréer. Donc la PMA, ce n'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe, mais le débat, c'est son extension aux couples naturellement non procréatifs que sont les couples homosexuels. Et, dit-elle, le principe du don ne survivra pas à la réaffection des donneurs car aujourd'hui, dans la, dans la PMA actuelle, il faut comprendre qu'on est déjà... En souffrance de donneurs, on est déjà en manque de donneurs, alors qu'en réalité, 95% des, des, des, des fécondations euh, artificielles s'en passent. Elles s'en passent parce que, alors j'ai plus l'explication technique, mais apparemment on implanterait directement le, le spermatozoïde dans, dans l'ovocyte. J'ai pas trop compris d'où venait le spermatozoïde, est-ce que c'est du, du tonton, d'un copain, mais bon, en tout cas, je lui donne mon crédit sur cette information. Ce qui ne ferait qu'en fait, on n'aurait que, que 5% des cas de PMA actuels où le, le serait requis un donneur, soit un donneur de sperme, soit une donneuse d'ovocytes. Et en dépit du fait que 95% y échappent, on est déjà en, en carence. Voilà. Donc imaginez si, euh, si on est en carence sur 5% d'une petite quantité, imaginez que la carence quand le, le, la, la demande décuplera ou centuplera. Donc sa position euh, résumée en, euh, en, une, en une opposition euh, un, peu, un, peu, un peu droitière, un peu radicale, c'est la suivante. C'est en fait un combat des droits des militants gays contre les droits de l'enfant, tel que décrit par la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire cette Convention internationale qui stipule que les enfants ont le droit non seulement de savoir qui sont, qui sont leurs parents, mais de grandir avec leurs parents. Or, dans le projet de loi sur l'extension de la PMA, il sera bien... Euh, Faites-nous faites faites confiance, il sera, bien, il sera rendu extrêmement difficile à l'enfant d'identifier son donneur avec tout un, un ensemble de protections administratives et juridiques du donneur et, et, et des informations forcément partielles. Si vous naissez, si vous écoutez cette vidéo en, je sais pas, en 2050 et que vous êtes né vous-même d'une PMA ou d'une GPA, ben vous découvrirez qu'en fait il vous sera extrêmement difficile. De revenir, enfin, d'obtenir des informations personnelles sur votre donneur. Vous n'aurez que des informations extrêmement euh, générales, pour ne pas dire euh, bidon et, et inexploitable. Alors, conclusion. Un certain nombre d'intellectuels ont déjà réagi à cette censure, en apportant leur soutien quand je dis intellectuel. Je ne parle pas de Marlène, hein, qui a soutenu euh, Sylviane, mais je ne la classerai pas dans cette catégorie. Je, par, je parlerai par exemple de Polonie. Euh, moi, j'aurais deux conclusions en fait à cette, à cette affaire. La première, c'est une conclusion, on va dire, augmentée à celle de Polonie. Et la seconde, c'est une réflexion qui m'est venue, euh, ayant, euh, si vous voulez, moi-même vécu la même chose, et ayant assisté à l'éviction des dissidents par le système depuis une vingtaine d'années. Donc, Polonie conclut qu'à l'origine de ce, de ce phénomène qui est censé, euh, on est bien d'accord, euh, qui, qui, qui va être amené à se reproduire, elle, elle conclut à la percussion de deux crises, enfin, à la percussion de deux mouvements, le, le, la globalisation et le minoritarisme. La, la globalisation, vous savez ce que c'est, je ne détaille pas. Le minoritarisme, c'est l'organisation de la société en minorité qui, dès lors, n'ont de cesse que de faire valoir des droits contre l'expression de la majorité. Euh, c'est la définition de, de Cohn-Bendit. Et moi, je pense que ce n'est pas tant la percussion de la de, de, de la globalisation contre le minoritarisme que la percussion du minoritarisme contre la barbarie. Pourquoi Car en réalité, quand vous vous plongez dans le détail des revendications de ces minorités qui commencent par collectif et qui finissent par point E, point S, en réalité, elles ne réclamaient pas uniquement et de façon univoque l'annulation la, pure et simple, une grande partie réclamait également que la contradiction puisse lui être, ap elles, elles, euh, elles étaient euh, revêches, enfin elles étaient, euh, comment on dit, une infuriato, elles étaient, je, pardon, je pense en plusieurs langues, je ne sais plus parler français, bref, elles étaient, alors elles étaient rendues folles, euh, que l'opinion, que les analyses, que le, le, le discours transgressif, transgressif à leurs yeux, de, de la philosophe euh, Sylvana Gazinski, le, leur tombe de haut et qu'en réalité, euh, qu'elle ne puisse lui apporter une contradiction, si vous voulez, euh, en termes de temps de parole. Voilà. Et, et ça, c'est un symptôme, euh, cette, cette, ce refus, cette hystérie, cette intolérance, cette allergie à la hiérarchisation verticale des valeurs et au fait qu'il bah, y a une chercheuse qui, quoi qu'on en dise, a 25 ou 30 ans de publication et de recherche sur le sujet et en face, on a des nervis à cheveux bleus qui se sont passionnés dedans il y a 6 mois en faisant leur premier tatouage et qui estiment avoir le même temps de parole. J'explique dans ma conférence sur les barbares bientôt 100 000 vues hein, pour, une, pour, cette, pour cette conférence. J'estime, j'explique je, par contre... Euh, pff, je perds la... Euh, ce que vous ne voyez pas, c'est que quand on se filme comme ça tout seul chez soi, non seulement il y a cette espèce de trou noir d'objectif, mais en plus on est entouré de lumière artificielle qui vous font un peu des, des flashs. J'ai trois, trois lampes Philips blanches là, dans, la, dans, la, dans, dans, dans la poire qui me font un peu des, tourner la tête. Euh, Disais-je dans cette conférence sur les barbares, bon, que je, vais, je vais maintenant vous lire un, un extrait. Euh, voilà, donc si les nervis à cheveux bleus euh, font des crises d'urticaire, ce n'est pas tellement pour moi le fruit de la percussion de la globalisation et du minoritarisme que du minoritarisme et de leur intolérance viscérale à la, à la verticalité, intolérance à la verticalité qui est en fait remplacée par une, une fascination pour l'horizontalité mais dont il faut comprendre, qu'il faut être en mesure d'expliquer. Euh, là je vous lis donc un extrait de la conférence sur les barbares à laquelle je vous renvoie avant de conclure, euh, avant de conclure, euh, avant de conclure. Si les barbares sont bien tels que nous avons tenté de les décrire jusqu'à présent, alors que penser d'une idée consistant à pulvériser le sens, entre parenthèses le pouvoir, à la surface d'innombrables points équivalents, entre parenthèses les citoyens, au lieu de le maintenir ancré en un seul point sacré, entre parenthèses le monarque Que cette pulvérisation aboutisse à la nomination non pas du plus savant mais du plus cliqué entre parenthèses vote, que sa légitimation ne vienne plus du dessus, entre parenthèses dieu, D-I-E-U, d -I -E -U, pas d'une paire mais d'une trajectoire horizontale, entre parenthèses, la majorité des citoyens, que de cette trajectoire horizontale, entre parenthèses, la démocratie, naissent systématiquement des idées et solutions qui sont le plus large consensus possible, entre parenthèses, le juste milieu du chapitre précédent, que ce protocole se réitère tous les 4 ou 5 ans, c'est-à-dire la vitesse de la lumière au regard du règne d'une dynastie ou aux décennies d'un tyran, D'où peut-être cette sensation que l'expression de la démocratie est désormais une technique qui tournerait à vide, célébrant une valeur reconnaissable et une seule, elle-même. Qui n'a pas eu l'impression que les principes d'égalité, liberté fraternité ont désormais coulé à pic Que la seule valeur effective de la République est désormais la République ?» Voilà, ça c'était euh, un extrait de ma déclinaison des barbares euh, sur la passion. En fait, les barbares sont reconnaissables à deux choses. Un, l'idée très étrange qu'ils ont de la qualité. Et deux, la passion qu'ils ont pour l'égalité. Égalité qui en fait n'est pas une égalité mais qui est une obsession... Une, une, une drogue, ils sont drogués à l'idée d'horizontalité, car l'horizontalité dessine les trajectoires de points. Je n'ai pas le temps de vous le détailler, encore une fois, référez-vous à ce contenu-là. Euh, donc voilà, ce sont des, des barbares minoritaires, et chacun de ces deux sens, est, ce qui n'est pas un oxymore d'ailleurs, et, et je viens de tenter de vous en résumer euh, très rapidement. J'ai échoué, cette vidéo n'est pas rapide du tout. Enfin, c'est impossible, je ne suis pas arrivé à traiter ce sujet aussi rapidement que souhaité. Euh, et ma conclusion à moi, euh, bah c'est qu'en fait la, la, la réalité c'est que Sylviane euh, a été une prof de gauche et qu'elle vit à l'échelle individuelle les conséquences tragiques des choix collectifs de sa, de sa corporation euh, et qu'en réalité euh, ces gens, elle et, et les siens, ont eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois l'occasion au cours des deux dernières décennies, d'intervenir en faveur d'intellectuels opprimés, dissidents ou exfiltrés du système. Alors, Je ne vais pas euh, en faire une liste exhaustive, premièrement parce que c'est impossible, deuxièmement parce que si je commence à faire une liste, même partielle, euh, mes, mes spectateurs vont penser que si j'en cite un ou et pas l'autre, celui que je cite, je lui accorde un blanc-seing général et je suis sur sa ligne sur tout ce qui n'est pas vrai. Euh, j'avais notamment fait une vidéo à laquelle je vous renvoie qui s'appelait Comment se faire virer du, des médias en 10 étapes et que j'avais partagé, que j'avais offerte entre guillemets à Olivier Pourriol, qui était un, un philosophe enfin un essayiste on va dire, de, que Canal Plus avait tenté euh, de jouer comme carte culture, comme caution culturelle dans le grand journal et qui en avait été exfiltré au bout de 6 mois avec, euh, avec, avec perte et fracas. Et en réalité, Sylviane et ses copines... Vous avez eu pendant 20 ans l'occasion de parler et de l'ouvrir sur l'exfiltration des dissidents, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous ne vous sentiez pas concerné. Hein, comme on dit, quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit, j'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, j'ai pas protesté, j'étais pas, pas, pas catholique. Puis quand ils sont venus me chercher, il restait personne pour protester. Quand on, quand on a viré celui qui a fait une blague de mauvais goût sur les femmes, là... Euh, euh, il n'y a pas qu'un d'ailleurs, Tex, Bigard et compagnie, vous n'avez rien dit parce que vous ne faisiez pas de blague sur les femmes. Bon, et bien maintenant, euh, quand vous vous serez fait manger par les enfants de la révolution progressiste que vous avez vous-même soutenu et engendré, et bien qui viendra, qui viendra vous chercher et qui viendra vous défendre Je ne serai peut-être déjà plus là.